dans une perspective à long terme. Dans ma vie, c'est 100% du site, et sur le de il y a quelque chose d'autre bout du site expérimental. Le chemin forestier ici, c'est donc la partie agroforestière. Je peux dire aujourd'hui je connais tous mes arbres, Je hein, vais est fermés devant un arbre, je pourrais dire exactement les idées. En regardant son feuillage, on va voir euh, si la soif, s'il y a une petite carence, c'est pas très bien.